Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce jour euh, l'été. Euh, oui, aujourd'hui, euh, Charlene, ben, personne n'est au courant que je suis en train de tourner euh, cette petite vidéo que tu fait On est heureux. Nous sommes euh, mercredi, oui parce qu'il est minuit passé. On est euh, mercredi 31 août et hier c'est l'anniversaire de Charlene. Hier, il y a 40 minutes. Je lui fais un petit message perso, parce qu'en fait, j'ai un petit peu oublié de lui faire un cadeau. Mais je tiens à tenir cette promesse devant YouTube. Devant les 7000 abonnés qu'elle a aujourd'hui. Dès que je trouve quelque chose qui serait susceptible de plaire, ma petite Charinou, je te l'achète de suite. Ça fait drôle de toute seule, un petit peu, devant la caméra, de en mode. Eh, hey, je t'ai volé ta chaise. <rire> je vais même voler son poste de Batoum, s'il te plaît. Et en tout cas n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, non je, je, je déconne ceci est une boutade de type plaisanterie Voilà aujourd'hui est un grand jour et euh, d'ailleurs je vous dis pas à demain vu que c'est à tout à l'heure Je suis drôle les enfants Bon, Je vous dis au revoir, je vous dis bonne nuit, bisous et dormez bien, bonne nuit Et donc euh, moi je vous dis à demain Ça c'était gratuit pour voir tous mes seins, il n'y a pas de soucis. Bon, j'en ai pas beaucoup, donc... Euh... <rire> vu que jeudi matin, c'est la rentrée, euh, en fait, euh, on est un peu déçus quand même, parce que ces vacances sont passées plus vite que... En fait, je, je me suis endormie en juin, je me suis réveillée en août On a fait des choses cool, c'était avec Chachou. On allait faire du paddle sur le lac, c'était marrant. On a pris des coups de soleil sur le cul, c'était rigolo. <rire> bon, on n'arrivait plus à dormir, mais bon, ça, c'était pas un problème, vu que absolument quand, quand, quand quelqu'un touchait notre peau... Bah déjà ça lui brûlait le doigt. Et deuxièmement, bah en fait t'avais l'impression de te faire poignarder le doigt comme ça. Enfin le bras. Tout ça pour dire que euh, je vous aime bien moi. Euh, au final, quand je regarde, ça fait quand même. Euh, ça va bientôt faire un an que je connais Charline. Euh, depuis le début, elle me fait rire, hein. Petite Charlinou. Depuis le début, euh, c'est une personne rigolote, euh, hashtag brillance. Et ça fallait être avec nous en cours de français en première. N'hésitez bon, pas avec nous. En fait, une fois Charline, elle a dit, euh, pour définir le mot bruyant, brillant, elle a fait euh, c'est un peu comme euh, du, du, du Charline, quoi. <rire> voilà, donc ma petite Charlene, euh, je vais te remettre ce bâton euh, à, sa, à sa place. Et n'oublie euh, pas que je t'aime, et que tu es la meilleure, et que tu es celle qui euh, comble mes jours de tristesse.